Alors, d'où est venu euh, Raluca Antonescu, d'où est venu ce roman, Inflorescence, De quelle envie de départ L'envie de départ, euh, départ c'était vraiment euh, de raconter une histoire d'empoisonnement, euh, déjà de, du sol, et, euh, et aussi une histoire de famille euh, qui, euh, qui se transmettrait en fait comme une sorte de malédiction, comme un poison qui passe d'une génération à l'autre de façon consciente ou inconsciente, euh, c'est vrai que je suis très intéressée par tout ce qui est le, le transgénérationnel, donc ce qu'une génération euh, reçoit comme héritage euh, de la génération précédente ou celle d'avant, et comment euh, chacune trouve quand même son espace de liberté, son espace à elle pour se construire aussi euh, vraiment librement. Et euh, ce poison était là depuis le début, et, euh, et du coup c'est vrai qu'il y a eu ce, cette idée de l'image du gouffre, donc de ce lieu, mais je ne sais pas si vous voulez en parler après, mais qui euh, qui, est, qui est arrivé, euh, qui est en fait un lieu qui existe vraiment. Euh, C'est un gouffre très très profond. Voilà euh, dans le Jura. Voilà qui est très vraiment qui descend à pic comme ça à 100 plus de 125 mètres et euh, et comme beaucoup de grottes, beaucoup de gouffres, euh, ils ont toujours été utilisés pour en fait déverser d'abord les animaux malades après des épidémies. Euh, euh, vraiment tous les déchets dont on ne voulait plus rien voir avec cette idée euh, qu'en fait euh, la terre elle, elle va absorber et du moment qu'on ne le voit plus ça n'existe plus et, euh, et c'est vrai qu'après la deuxième donc en fait après la, la première guerre mondiale il y a eu un énorme déversement euh, de munitions euh, plusieurs milliers de tonnes qui ont été déversées dans ce gouffre et en fait au fond du gouffre coule une rivière euh, qui euh, a pris à qui euh, vos... voici, la merci, on, voilà, toutes les sources et l'eau potable de toute la région. Donc je trouvais ça quand même assez fou comme, comme image de, de se dire que voilà, on va déverser, on va déverser ça là et euh, ça va disparaître. Et en fait, petit à petit, bah, en fait, ça s'infiltre dans l'eau et ça s'infiltre dans ce qu'on boit, dans ce que boivent les animaux et les plantes. Et voilà, ce poison en fait qui se diffuse comme ça. Donc, ça a été un petit peu le point de départ de, du, du roman. Vous êtes ensuite documenté sur ce gouffre pour savoir qu'effectivement, à travers les siècles, tout ce qui en a déversé et le fait qu'il a effectivement, à un moment donné, on a dû arrêter de boire de l'eau dans la région parce que les munitions euh, diverses jetées euh, après la guerre ont, ont pollué les sols. Euh, et finalement, de quoi est-il l'image, la métaphore dans, dans, dans, dans toute cette histoire transgénérationnelle entre, entre femmes voilà, je pense que ce que je voulais vraiment dire, et c'est aussi vraiment à travers cette famille, sur, sur plusieurs générations, c'est que toutes les choses finissent par refaire surface d'une manière ou d'une autre, euh, positive ou négative, bien entendu. Il euh, y a beaucoup de plantes qu'on essaie d'éradiquer, qui vont repousser. Euh, Il y a, y a évidemment ce gouffre qui distille euh, depuis 100 ans. Euh, voilà, maintenant, ça s'est bien érodé, bien, euh, bien abîmé, toutes ces euh, carcasses de de bombes, euh, et, qui... et voilà, et puis c'est ce rapport, euh, parce que je parle beaucoup de, de nature domestiquée dans ce livre, c'est notre rapport à, à cette nature qu'on euh, qu qu a toujours envie un petit peu de, de maîtriser, de plier, euh, en même temps qu'on adore, euh, qu'on peut sublimer en faisant des jardins magnifiques, mais euh, c'est un rapport assez ambivalent, euh, et euh, je trouvais que, euh, voilà, au, au final, il a rien qui disparaît, quoi. surtout pas, enfin, la, la, la terre n'absorbe pas pour ne pas re, refaire partir après, comme, comme dans les familles, <rire> où euh, les choses, euh, les, bon, bien entendu les secrets, mais les non-dits, euh, euh, toutes ces choses qui, qui s'infiltrent dans notre peau et qu'on qu transmet malgré nous des fois.